C'est de Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier tournoi de MMA, Mortal Mythic Attack, où euh, je vais, avec mon équipe, être opposé à l'équipe de Arnaud. Moi, ce sera Pingléo. Léo. Oh, rien que ça. Très <rire> bien. Et nous avons euh, également. Pour s'occuper de, de tout ça, les régisseurs, donc nous avons Louis, que et vous oh, connaissez déjà un petit peu, et, et oui. nous avons Maxime, que vous connaissez aussi, oui, si oui. vous avez vu la vidéo de, euh, enfin, les vidéos de Solomon King. Donc merci à, à vous et on espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça va être sanglant. Ça passe Moi c'est montrer que ces personnages qui sont parfois critiqués ne sont pas aussi mauvais qu'on le dit. Notamment Marius, il a une revanche à prendre sur toutes les critiques qui s'est pris dans la tête, et je vais le prouver aujourd'hui Et moi de mon côté, je vais sortir des petits nouveaux, Nikit le Sly, le vicieux grand chaman des marais, suivi ensuite du massif et dominant King Alistair et d'Erin la chasseuresse de Eastwood. Une équipe assez composite, assez nouvelle, mais avec des bases solides. On va voir ce que ça donne. Bon, première chose, déterminer qui est le premier joueur. Euh, ça va être un pile face. Donc je vais lancer ce, ce jeton et nous allons déterminer ensemble. Je suis premier joueur. Évidemment. <rire> Les dieux sont avec moi. Bon, euh, premier challenge, qui est donc... Avoir un champion adjacent à chaque statue. Donc je suis le premier joueur, je vais placer deux pièges. Je vais en mettre un ici, ici. A toi. On va pas se priver, hein. juste à côté. C'est bien gentil de m'avoir laissé. Non, non, c'est de... tout, c'est tout. Deux, deux, deux. De. Oh, dommage. <rire> Faudra essayer. Euh, quand même. <rire> faut pas délirer. Ça, ça, ça commence déjà. Ok, ensuite euh, bien, le premier joueur, moi, je vais piocher 5 cartes. On fait toujours ça, on retourne tout de suite son essence. Ensuite, on joue sa carte. Hein. Je vais jouer cette carte. Nightshade. Donc je vais pouvoir me déplacer de 2 avec Rat, piocher 2 cartes, et faire une planification. Et la prochaine attaque, ce tour que fera euh, Rat n'aura pas de, euh, de défenseur, mais aura un donc je vais, je vais piocher 2 Et je vais planifier une carte Je vais jouer le petit terrier Donc je vais faire un jump de 2 Ensuite je fais une attaque de 3 Et n'oublie pas voilà. que cette attaque ignore la défense voilà. Je vais quand même faire une réaction Pour pouvoir après ton attaque Placer des rides adjacents à l'attaqueur La place adjacent à... Là, je la mets ici. Et moi, maintenant, je fais un jump 2 après. Eh ben tu sais quoi Je vais faire, contre toute attente, je vais faire un jump Oh Voilà Non Il a fait ça. Il a fait ça. Il a osé. Allez, le troisième. Le troisième, je vais faire un rouge. Et je vais jouer sneak attack. Donc là, théoriquement, je me déplace de 2 d'abord. Et je fais une attaque de 2. Et les réactions ne peuvent pas être jouées durant cette attaque. Tu te prends 2 de dégâts. Hop. Et voilà ma petite Derine. Je vais commencer par une petite action offensive avec un tir lourd de la part de Derine qui est sur une casse-piège. Merci à, à sa petite réaction. Oui mais tu dois être à deux, deux de portée minimum. Donc ouais. tu, dois, tu dois reculer. Ah tu m'as eu. Tu cours. Mais je peux toujours reculer et faire un tir. À cette porte ici, ouais. ça te fera juste un push. Donc tu subis deux de dommages et tu gagnes. Euh, tu, tu subis un push 1 sur la cible. Donc deux de dommages pour lui. Deux dommages et un push. Un mouvement 2. De Avec King Alistair. Donc là maintenant c'est contrôler la zone de déploiement. Ennemi. Alors, je vais commencer en faisant un plan 1. Je peux me déplacer donc d'une case. Là, ah, celle-ci. Je vais jouer du rouge. Et donc, Rat va infliger 2 de dégâts à un ennemi adjacent. Si des dégâts ont été infligés, je peux placer Rat euh, adjacent à un allié. Et eh ben, essaye encore. Réaction la coquille des, des marais je gagne plus un d'armure et plus deux d'armure si l'attaquant est adjacent à la cible. Pas de dommage Ah non, non, non, non, si, si, si, si, parce que là, ce n'est pas une attaque. Oh ce n'est pas une attaque. Tu te prends automatiquement d'autres dégâts. Donc je suppose que tu ne le joues pas. Voilà, et donc, comme il y a des dégâts qui ont bien été infligés, donc je vais pouvoir le placer de manière adjacente à un personnage. Dans le piège, bien sûr. Je vais jouer June. jaune, je vais jouer cette carte-là. C'est mon génie qui va se déplacer de deux. Donc je vais me déplacer de 2. 1, 2... Tu as le droit de piocher une carte si tu veux. Tu peux pas obligé. Et, et ensuite, moi, je vais régénérer mon essence rouge. Et ensuite, là, je refais une dernière action. Je viens ici et je te fais un dégât. Ok, très bien. Je commence par un jaune. Hop. Et avec mon jaune, je fais un hit and run. Je fais une attaque sur ce dernier et je dash à deux. Pas de réaction Alors attends, je vais peut-être faire une réaction. Je fais une réaction. Cette carte. Donc j'ai plus un et derrière, j'aurai un jump 2. Donc j'ai plus un. Donc, tu me fais un de dégâts, c'est ça, finalement Un de dégâts. Voilà. Et ensuite, j'ai un jump 2. Après ton attaque. Donc, je vais faire 1, 2. Et ensuite, je fais mon dash 2. il me permet de me placer. Pouf Meurs pour ton roi Mouvement de 2. Tu croyais quand même pas échapper à la griffe du dragon Et splaf Un bon petit coup d'espadon de, dans la tête à 3. on dis quelque chose Je le prends. Un dernier bleu, je vais me faire une petite planification en avançant ouais. ce bon vieux Nikit et je vais me mettre planification et me défausser des autres. Tu as marqué deux points là. Ah bah j'espère bien, mmh. j'y ai travaillé dur. Je vais faire le bleu, je vais me déplacer de 1. Voilà. Je vais me déplacer de 1 et je vais planifier. Ensuite je joue rouge, voilà. Donc là je vais me déplacer de 1 je vais aller dans le piège. Si si c'est une blessure de 3, je serai mal en point et donc j'aurai un petit bonus. Ouh, c'est audacieux, ça, comme pari. Ça me ferait presque plaisir si ça marchait. Franchement, le gars, il arrive, on est au 21e siècle et vous avez vu la, la tenue qu'il a Enfin, je veux dire, le mec, il porte une cravate. Et moi, je suis désolé, mais ça m'a un peu troublé, quoi. Non. Et non, tu es Je suis juste immobilisé. Donc, je vais remettre un autre euh, piège, que donc je vais prendre parmi ceux-là, je vais le mettre ici. Tu te prends une attaque à deux. Euh, sur la petite Derine Voilà, je repioche, et puis ça va être à toi. Mais dis-moi, semblerait-il pas que j'ai un champion à côté de chaque statue Mais, Bravo, Je te les mettre pour un bleu, je vais jouer Cracker Wind. Et faire exploser mes pétards dans la face de ce brave petit alchemy à trois de portée. 3 de portée. Euh... Et avant l'attaque, je peux faire un swoop de 2. Un swoop de 2 là, comme ça. Je fais un swoop de 2 ici. Okay. Et j'enflige 2 d'attaque. Ce serait suffisant pour le massacrer. Sauf il y a de la réaction en l'air. J'ai pas de réaction. Bon ça sang, j'espérais tellement que ça passe. Il s'énerve le Nikit. Et maintenant, à chaque fois que je planifie, je peux le faire depuis ma défausse. On va utiliser un rouge pour faire avancer de. 2 roi Alistair. Ah ben, tu, tu marques un point de victoire, n'oublie hein, pas. Hein. Oui, c'est vrai. De création pour faire un longue vie au roi. Il va avancer 2-2. De et faire une attaque sur Marius à 3. Je fais une réaction. Je vais jouer à bête acculée. Donc les ennemis adjacents. Euh, à la cible, subissent chacun deux blessures. Oh, fin de mon tour. <rire> donc début du tour, en bleu, je fais la, la double attaque. Hein. Je, je le fais sur Deryn. Donc c'est une attaque à deux et les dégâts qui passent sont doublés. Capot de Deryn. Mes attaques, elles ont poison 1. Toutes mes attaques ont poison 1. Et je vais faire euh, tout simplement, je vais rester ici. Je vais infliger une attaque à machin. Et t'en gagnes un deuxième. Donc, donc j'en gagne un deuxième. Voilà. Et là, donc, quoi, cette fois-ci... C'est pas une attaque, ça Non, c'est pas une attaque, c'est ça. rien y faire. Et cette fois-ci, maintenant, j'ai euh, le drain de vie euh, sur mes attaques. Voilà. Ouais. Ça se corse. Ah. Avec un corps de contrôle... Trowl. qui me permet de faire deux mouvements avec Derin. Il va faire... Un, 2 Et de piocher de deux. Pour ensuite planifier un... Après, je peux regarder un piège en jeu et le mettre sur n'importe quel hexagone de libre. Merci. Et bien, je vais regarder celui-ci. Je vais le mettre ici, alors je vais le laisser là où il est. Très bien. Ensuite, je vais jouer une marche forcée avec mon corps de magie de destruction. Et je vais donc faire avancer de deux le roi Alistair. Et je vais forcer mes alliés que je vais mettre ici et ici. Je vais lui faire se prendre le Allez. petit dommage. Je vais faire avancer Alister sur une zone de piège quitte à ce qu'il se la mange. Et... Pouf trois, trois dommages. Trois. Mais il se fait un soin 1. Hein. Du coup, je n'en subis que deux. Je vais jouer. Stop the prey. Donc, je peux placer Marius adjacent à, euh, à un ennemi. Je vais le mettre. Lui. Avec un mouvement rouge, je vais faire avancer lui. Les gars, sérieusement, je revois la vidéo. Franchement, j'ai jamais joué aussi vite. <rire> oui. Je me prends trois. Je joue celui-ci. Il se déplace de deux. Je pioche une carte et je euh, remets mon... Mon jeton rouge, sneak attaque. Donc les réactions ne peuvent pas être jouées. Je vais aller là. Je fais deux de dégâts sans réaction possible. Donc tu te prends un. Et ensuite, comme j'ai du poison, puisque je suis évolué, euh, tu te prends deux en fait. Voilà. je suis à 5. Et ben voilà, ben... c'est fini. Donc je défausse tout. Et alors on regarde. Donc tu, tu gagnes deux. Tu peux les prendre. J'ai perdu. Bravo, félicitations! Merci. Ah oui! Bravo! Bravo à Arnaud! Bravo. Très belle, très belle partie! Alors, moi je vais, je vais faire mes, mes petits retours sur, euh, sur cette partie. Euh, J'avais étonnamment une sorte d'avantage sur les dégâts que je pouvais faire à mon adversaire avec cette équipe. Et Marius, on l'a vu, a été loin. Enfin, c'est un de ceux qui a fait le plus de dégâts. Mais donc, il a été très utile. Donc, Marius, je pense que cette partie montre que Marius est loin d'être aussi pourri que certains le disent. Arnaud a bien joué. Il a joué sur les défis plus que sur euh, euh, le bourrinage. Et il l'a emporté. Bravo. Donc, voilà. Bah, donc, je suis éliminé de ce tournoi. Arnaud va continuer. Et euh, bah, bonne chance euh, pour la suite. Merci. <rire> Alchémie 21, ah oui, d'accord, dans les dégâts Mais... possibles. 21 Alchémie, 29 Pantaclotte. Arnaud On et 28. Tu vas rien voir là. Tu vas pas pouvoir jouer avec ça là. <rire>